Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très très bien avec le confinement et l'épidémie actuelle, je sais que c'est pas évident et que c'est très stressant, mais surtout restez chez vous pour qu'on puisse régler le problème très rapidement et reprendre notre vie comme auparavant. On reprend au niveau du dossier d'aujourd'hui et du tutoriel pour lequel je présente cette vidéo. C'est tout simplement on va dire une continuité de la précédente vidéo qui est par rapport à l'Easytride X1, il faut savoir que aujourd'hui pour pouvoir convertir un modèle 3D avec l'extension STL, il faut qu'il passe de STL vers G-Code afin que vous puissiez l'utiliser être reconnu par rapport à l'imprimante 3D. Donc malheureusement l'Ultimaker Cura n'a pas dans sa base de données l'imprimante ou la marque Ezitride donc il faut effectuer une configuration manuelle d'où cette vidéo d'aujourd'hui qui vous permettra en fait tout simplement de vous présenter la démarche afin de pouvoir le faire donc let's go sur l'ordinateur alors voici Ultimate Calcura qu'on va utiliser aujourd'hui principalement et je vous montrerai bien évidemment d'autres programmes que vous pouvez utiliser et qui sont fournis avec l'imprimante en question il faut savoir que l'Ultimaker Cura que vous voyez actuellement n'est pas la même version que vous trouverez par exemple sur la clé fournie avec les Etrides. De préférence, mettez à jour le programme il est plus ergonomique et plus simple comparé à la version précédente. Donc, la première chose que vous ouvrirez quand vous utiliserez l'Ultimaker Cura, il va vous proposer tout simplement certaines étapes prédéfinies puisque le modèle des étrides n'est pas mentionné parmi certains choix vous, vous passez, vous ignorez tout simplement toutes les démarches jusqu'à ce que vous arrivez à l'interface principale du moment que c'est fait et si vous n'êtes pas anglophone puisque au début ce sera en anglais vous allez sur Préférences, configurer cura et dans la partie générale vous mettez la langue voulue tout simplement bien évidemment vous redémarrez le programme pour que la langue soit prise en charge le plus important et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est dans la partie paramètres et dans la partie imprimante il suffit tout simplement et par défaut vous ne trouverez pas bien évidemment les choix vous faites ajouter une imprimante sélectionnez ajouter l'imprimante hors réseau et vous descendez jusqu'à custom vous sélectionnez custom FFF printer et vous faites ajouter Directement sur cette partie, soit ça va vous donner ainsi, sinon, puisque les étrides à ces paramètres, vous mettez 100, 100, 100, donc largeur, profondeur et hauteur. Sur la partie paramètres de la tête, vous effacez toutes les informations, vous mettez bien évidemment à 0. voilà, vous mettez plateau chauffant et vous mettez au lieu de marlin vous mettez reprap sinon si vous gardez marlin ça va être dans le coin de l'impression. Dans la partie extrudeur vous gardez la taille de la buse qui est 0.4mm et dans le diamètre du matériau vous mettez 1.75mm. C'est tout, il suffit tout simplement de faire suivant. L'imprimante est configurée pour que vous puissiez l'utiliser. Après cela, il suffit tout simplement de sélectionner un modèle. Un modèle en format STL. Voilà, donc vous remarquez qu'il s'ajoute directement au centre. Dans le cas où vous le voyez sur les coins ou qui est en décalage, vous saurez automatiquement que le paramétrage est faux. Après cela tout simplement il suffit de découper afin que vous puissiez bien évidemment euh, enregistrer le fichier G-code. Donc la découpe ça permet en fait tout simplement de convertir effectivement le, le modèle 3D afin que vous puissiez l'enregistrer en format G-code. Donc vous voyez .gcode il suffit d'enregistrer tout simplement et l'insérer dans votre carte à mémoire que vous mettez dans l'imprimante 3D et l'impression bien évidemment se fait automatiquement dès le lancement. Voilà tout au niveau de l'Ultimaker Cura donc vous voyez que ce n'est pas compliqué mais il faut faire cette manipulation manuellement parce que sinon vous n'allez pas pouvoir imprimer correctement les modèles que vous désirez. Par la même occasion je me permets en fait de vous montrer deux autres programmes qui sont fournis avec les l'Azytrid et qui peuvent être pas mal. Pour la suite, et ça vous permettra en fait de faire certains modèles par vous-même. Donc, il y a déjà l'Easyware qui vous permet tout simplement de sélectionner pour commencer l'imprimante thread que vous souhaitez. Donc, vous remarquez qu'il y a plusieurs modèles chez EasyTread. Donc, là, on va mettre la X1, X2. Euh, la différence entre la X1 et la X2 c'est tout simplement que la X2 a la possibilité de par défaut, en fait, d'utiliser l'imprimante via votre smartphone, puisque elle inclut la puce suffit dessus. Donc, le filament PLA là et on peut choisir euh, n'importe quel modèle pour bien évidemment savoir s'il correspond à l'imprimante ou pas. Est-ce qu'il entre dans le cadre Donc, vous voyez. Donc, ça vous permet d'être sûr que l'imprimante va prendre le modèle de bout en bout. Sinon, la deuxième, ou le deuxième programme, je dirais, c'est le 3D Magique. Et celui-ci, c'est tout simple, hein. il vous permet de pouvoir sélectionner un modèle en format image qui va modéliser en 3D et que vous pouvez bien évidemment, alors si je mets en français, voilà, donc euh, mettre la taille, voir la taille également, la résolution. Voilà, on peut mettre bien sûr ainsi. Donc tout simplement. Et après cela, il suffit tout simplement de le sauvegarder. Et ça va être sauvegardé en format STL. Que par la suite, il est nécessaire. Donc voyez, un genre de mug. Donc comme je disais qu'il est nécessaire en fait tout simplement de mettre au niveau de l'ultimaker Cura afin de pouvoir le convertir en G-code pour pouvoir faire l'impression. Je pense qu'on a fait le tour de la situation, c'était en fait un tutoriel très simple qui permet de savoir comment utiliser initialement l'Ultime Carcura et par la même occasion euh, la présentation de l'E3D magique que j'ai pas mentionné dans la précédente vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas de les mentionner dans la partie commentaires, n'hésitez pas de vous abonner et de liker si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis portez vous bien, un bon confinement, restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis ciao.